Débarrassez-vous de vos douleurs, vos troubles et angoisses et venez vous détendre entre les mains de votre praticien en médecine traditionnelle chinoise, Joseph Sauvert. Notre cabinet est situé au 43 rue Émile-Gadarcan, zach welbourg Sud 2, à Jari-Bemao. Nous vous accueillons dans un cadre agréable et professionnel du lundi au vendredi de 7h à 17h et le samedi de 7h à 12h. Pour tous vos maux de tête, mal de dos, d'estomac, troubles du sommeil, stress ou vertige, composez le 0690 71 14 14. Le 0690 71 14. 14 14